Tout le monde, c'est Winman content avec vous. Pas facile le marathon du mois d'avril. Euh, mon ordi va lâcher, bro. Euh, mon power supply y achève. Donc, est-ce un technicien d'entre vous là, qui pourrait m'aider Pas trop cher, s'il vous plaît. Winman a besoin d'un technicien en informatique. On vient me contacter sur Instagram en privé. Vidéo SQDC aujourd'hui. Je voulais remercier Fred. Fred, un abonné qui nous a donné un échantillon de. 6 lune. Il m'a donné ça en main propre. J'ai vu euh, le contenant original. Fred, c'est l'abonné qui m'a donné euh, les deux échantillons de Ghost Drop. Donc merci à Fred pour euh, le produit 6 lune. Si on regarde un peu plus euh, le produit en tant que tel, produit en rotation. Je déteste ça. Produit en rotation. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la variété qu'on a dans le contenant, c'est l'une. Ça sera pas le même qu'on va avoir dans trois mois, dans six mois. C'est un, un, un, un cannabis qui est en rotation, qui n'est qui, qui pas encore là, euh, à leur goût, à la compagnie. Distribué par Rose Science Vie, on connaît Rose Sciences Vie, distribue beaucoup. Beaucoup beaucoup de cannabis de plusieurs marques différentes qui leur appartiennent pas nécessairement mais qui font la distribution pour eux question de permis c'est pas tout le monde qui a les permis de distribution il y a des compagnies qui ont des permis pour produire ce cannabis ils ont pas le permis pour l'empacter, ils ont le permis pour ça pas le permis il faut beaucoup de permis vous connaissez c'est quoi la bureaucratie dans un pays capitaliste donc, euh, présent rotation, on sait pas c'est quoi la variété. On sait pas c'est quoi la variété. Et de plus, quand on connaît pas c'est quoi la variété, ben on sait pas c'est quoi les terpènes. On sait pas c'est quoi les arômes naturels. Donc, est-ce que c'est un, un limonène myrcène Est-ce que c'est un farnesène? Est-ce que c'est un cariophyllène? On ne le sait pas. On ne le sait pas. C'est un sac à surprise, C'est toujours, toujours, toujours une surprise. Tu garoches ton 26 et 70. C'est un peu du gambling. hein? hein? C'est un peu du gambling. C'est ça que, que le gouvernement veut. hein? Il veut que tu garoches ton argent. Tu roules le contenant. Puis que tu sois déçu. Puis que tu en rachètes un autre. d'un autre marque. Puis que tu essayes. Puis que tu Puis à un moment donné, tu es d'essayer, d'essayer. Tu es t là. Merci à Fred. 26 et 70, sur le site de la SQDC, il y a seulement 6 produits, 3.5 grammes, le format, qui a seulement du CBD. Donc ici, 6 euh, lunes produits avec CBD, entre 10 et 17, J'ai pas le contenant original, sûrement que Fred a les indications du pourcentage de CBD, et on peut avoir tout euh, taux de THC 1%, 1% et moins, donc on bossera pas, c'est vraiment fait pour euh, s'apaiser, euh, non pas le corps, mais vraiment l'esprit, vraiment là, euh, c'est pas un relaxant pour le corps, il euh, n'y a pas de buzz comme un buzz indica qui, qui va relaxer le corps. On essaye, on essaye d'ouvrir le contenant ici, un peu de difficulté, un peu de difficulté, on aligne, on aligne les étoiles, on aligne les lunes, et voilà, that's it, that's it. Donc, 6 euh, lunes, 6 qu'on écrit ça avec des lettres. Pourquoi je dis ça? Quand j'ai fait ma recherche sur le site de la SQDC, euh, quand on va dans Producteur, il y a dans marque, il y a 1964 écrit en chiffres, euh, 48 Nord, 48 écrit en chiffres, 5 points cannabis, euh, 514, 7 acres, donc, plusieurs chiffres dans les descriptions. Donc, lune, c'est pas le chiffre 6, mais c'est écrit en lettres S-I-X. Donc, il faut aller plus bas en bas. Il faut aller plus bas en bas. Il faut aller plus bas dans la description pour le découvrir. Seulement un produit, 6 lune. Écoutez, c'est sûr que là, il a perdu un peu de fraîcheur dans le contenant. J'avais perdu le contenant, j'avais perdu le contenant. Mes chats ont, ont joué avec. Et euh, ça s'est retrouvé en arrière d'une. Un, euh, en arrière de mes grosses chaudières de terre. Là, vous savez que je recycle ma terre là, quand que je fais pousser du cannabis. Il n'y a pas de limonène là-dedans, mais même à ça, même si je te décrirais. Euh, L'arôme, euh, c'est pas celui-là que tu vas avoir quand tu vas aller acheter un 6-lune à la SQDC. Euh, ça fait déjà plus d'un mois là, que j'ai ce produit-là. Donc, euh, ça sera peut-être pas le même. Donc, encore un petit rhume, là. Euh... Alright, donc, j'ai été mouché. Euh... Un genre, je suis en train de dédu... De, de, je vois par déduction, ça goûte pas... Euh, ça goûte pas pinène, ça goûte pas fruité, euh, ça goûte pas floral, ça goûte le genre de humulène, une terpène qu'on est en train de découvrir ici à Winman et terreux. Terreux, le souvent associé au myrcène. Mais encore une fois, même si je te dis myrcène, même si je te dis humulène, on s'en on s'en calisse parce que si tu vas t'acheter le produit 6 lunes, juste du CBD, ça va être un autre variété. Ça va être un autre variété avec du CBD. Jusqu'à temps, jusqu'à temps que 6 lunes soit content des ventes, que 6 lunes soit content du résultat euh, des consommateurs qui entendent un, un bon écho euh, positif. Donc, euh, aussitôt, aussitôt que 6 lunes... Tombe sur un bon phénotype. Puis que cessune, il y en a en vente, ni en vente, ni en vente, ben ça sera plus une variété en rotation. Ils vont garder la plante mère, couper des boutures, et puis là, c'est ils vont mettre la variété OG Cush CBD. Comprends tu comprends-tu? Mais là, présentement, ils sont pas encore satisfaits des ventes, ils ne sont pas encore satisfaits d'un phénotype. Et c'est pour ça que c'est un produit en rotation. Donc distribué par Rose Sciences Vie, 26 et 70. Je pense que c'est le moment de rouler ça. Donc il y a pour ceux là qui connaissent pas le CBD, euh, c'est un cannabinoïde, hein, comme le THC. Mais ça ne bosse pas. Ça ne bosse pas. Euh, certains ne croivent pas au CBD. Euh, J'utilisais je, je, je, le CBD moi-même en huile. Donc, euh, j'ai là en huile. On, on garde l'huile euh, sous la langue deux minutes. Et euh, après 1h30, ça l'apaise. Ça, ça l'apaise la tête. Donc, euh, c'est un relax, un relaxant. Moi, moi je décrirais ça comme ça. Pour moi, c'est un relax, relaxant du cerveau. OK? Pour moi, c'est pas un relaxant pour le corps. Du tout, du tout, du tout. Il euh, n'y a aucun THC dans ça ici. Là. Aucun THC. Je vais aucunement avoir aucune sensation sensoriel ça se dit ça j'aurais pas plus d'énergie euh... comme un sativa comme un buzz énergétique sativa euh, aucun aucun aucun aucun buzz Donc, euh, ça la pèse la tête, donc ça l'aide, ça facilite euh, pour certaines personnes, pour le sommeil, ça facilite le la diminution d'anxiété pour certaines personnes. Donc, on arrête de chercher ici, on arrête de chercher et on trouve. Donc, euh, la, ça l'aide pour l'anxiété, ça l'aide pour le sommeil. Il euh, y en a même qui ont dit que ça ça l'aidait pour les, les, euh, les blessures. Donc, euh, je... Je me suis pas rendu jusque là, j'ai pas eu vraiment de blessure pour euh, pour voir si c'était efficace. La différence entre essayer le CBD en en joint et le CBD en, en huile, c'est simple, c'est la rapidité, euh, la rapidité dont euh, le CBD va faire va être efficace. Hein? C'est très très rapide avec le, le joint, euh, comme c'est en ah, cinq minutes, cinq minutes ça se posait de commencer à être à agir. Tandis que l'huile, c'est vraiment 1h30. À partir d'1h30, on, on, on réalise là, que, oh shit, oh, ça fait du bien à mon petit coco. Oh oui, oh oui. Ça fait déjà plus de 6 de mois que j'ai pas pris de CBD. Euh, pourquoi? Ben, Ça va bien ces temps-ci. J'imagine que je contrôle mon, mon, mon anxiété vraiment faible. C'est vraiment, euh, j'ai pas un gros problème d'anxiété. C'est vraiment un problème d'anxiété léger. Euh, tellement léger que depuis les 6, 7, 8 derniers mois, je euh, j'ai pas eu à utiliser d'huile de, de CBD. Merci à Fred. Je ne l'aime pas du tout, c'est sûr, mais comme je vous dis, on ne peut pas vraiment... Euh Trop trop frappé sur 6 lunes là, parce que le contenant était pas assez peut-être hermétique. Euh, il était vraiment sec, mais c'est vraiment l'entreposage qui a pas été efficace ici là, chez Winman. J'ai perdu le contenant. Mes chats ont trouvé le contenant et on joué avec. Le seul produit euh, à la SQDC, le 3.5 grammes que j'ai essayé, qu'on a seulement le CBD, ben c'est le produit de soleil. Hein? Soleil, soleil, soleil, c'est euh, le produit libéré qui est arrivé là, vraiment là, au début de la légalisation. Là. Euh, les cinq autres produits... Bien, le produit, c'est c'est le deuxième. Et puis, les quatre autres, on les connaît pas chez Winman. Donc, euh, je vais juste regarder un peu ici, là, faire un peu, là, mettre le format 3.5 grammes, fleurs séchées. On ne mettra pas le, le, le cannabis moulu, le moulu, il est déjà tout égrainé. On ne veut pas ça ici, là, chez Winman. On va prendre le temps de dégrainer notre propre cannabis. Donc, Fleur CBD de 6 Donc, 6 ça s'appelle Fleur CBD. Ensuite, on a dit Libéré avec Soleil, la marque Soleil. Ensuite, il euh, y a la marque de la ferme qui ont leur CBD, qui appelle ça OCBD. CBD. Il y a Color, Color Cannabis, qui ont sorti Interlude. Un produit qui contient seulement un CBD. Il y a la marque La Seigneurie qui ont euh, sorti les fleurs de la marquise. Donc les fleurs de la marquise, un produit seulement avec du CBD. Et pour terminer, le sixième euh, produit euh, qui contient seulement du CBD, format 3.5 grammes à la SQDC. Le BC Cannabis. BC Cannabis de Cana Farm. Les prix, les prix pardon varient entre 25 et 30 à 30 et 60. Donc, un, un, une gamme de prix, là, une échelle, une fourchette, une fourchette de prix de 5 Donc, entre 25 et 30 pour ce qui est du CBD. Très intéressant, à la SQDC, il y a un, un 28 grammes de CBD. Entre 10 et 18 de CBD. On peut aller jusqu'à 2 de THC, donc euh, il n'y en a pas de THC. Ça s'appelle mélange CBD. Encore un produit en rotation, produit mélangé ici. Ça, c'est encore une erreur de, de la SQDC. Pourquoi qu'ils écrivent « produit mélangé » et « produit en rotation » C'est la même chose. Pourquoi qu'ils mettent deux mots pour dire la même affaire Variété, rotation, variété, mélangé. Là, là, ça va pas bien. C'est trop, là. C'est trop, là. C'est trop. 125$. 125$ et 80$ pour avoir 28 grammes de cannabis. Qui est présentement. Euh, qui nous dit présentement que c'est Myrcène cariophyllène. Myrcène cariophylène, variété mélangée, en tout cas, je comprends pas. Donc un 28 grammes CBD, ça existe à la SQDC. Donc je vous laisse là-dessus, c'était le produit 6 euh, lune qui nous a, qui appelle ça fleur CBD de cislune. Entre 10 et 17 de, th, de CBD. Merci à Fred. Faut arrêter la vidéo, là. ça va plus bien. Merci à Fred, et puis on donne un pouce, on écrit un commentaire, et on se revoit très bientôt dans une autre vidéo. Ciao! Ouais, J'ai terminé ça un peu rapidement. Euh... Je vais juste te parler un peu de com comment je me sens. Euh... Aucun buzz, aucun buzz. je suis en train d'essayer de, de penser un peu à les petits problèmes que j'ai que dans ma vie et puis euh, est-ce que CBD est efficace ben j'imagine que oui j'imagine que oui euh, je serais un peu curieux de savoir c'est quoi le taux de, de, de CBD mais entre 10 et 17 donc euh, c'est bien hein? en, en, en, à partir de 10 euh, pour moi ça peut commencer à être efficace CBD à 6 7 8 c'est euh, moins efficace donc j'aime pas le goût mais euh, à essayer mais à essayer le CBD si vous avez des problèmes d'anxiété euh, c'est sûr que c'est pas là euh, l'élément magique pour tous mais euh, c'est sûr que si vous avez des gros gros gros gros problèmes d'anxiété il faut consulter un médecin mais euh, si vous avez peut-être des, des petits problèmes de sommeil, des, des, des petits problèmes d'anxiété, euh, essayez, essayez. Aucun buzz. Aucun buzz. S'il n'y a pas de THC, s'il y a 1% de THC et moins moins, 2% de THC et moins moins, quand il n'y a pas de THC, 1%, 2% de THC, quand il n'y a pas de THC, là... Tu bosses pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Zéro, zéro, zéro, zéro. Ouais, mais j'ai peur de buzzer un peu. Impossible. Tu buzzeras pas du tout. Ceux qui veulent pas fumer, il y a des pelules, il y a des, de l'huile. Moi, je recommande l'huile, ça c'est sûr. Les pelules, on peut commencer peut-être à être accro à ça. Les pelules, ça, oui, oui. Tandis que l'huile. Euh... Ah, ça y est, ah, ça y est. Donc, je suis bien, je suis bien. Pour pas dire que c'est pas. Est-ce euh... que c'est super gros, efficace? Je suis bien, je suis très bien. Donc, c'est la, la vraie conclusion. La vraie conclusion de euh, ce produit. Toujours un peu déçu, que ce soit un peu en rotation, produit mélangé. Euh, parce qu'on ne pourra jamais là, toujours le racheter si ça ne sera jamais la même chose. Si on, si on tombe en amour avec un goût, un arôme, on la retrouvera pas. C'est ça que je, suis un peu, je trouve. Ça un peu décevant. Alright gang, à la prochaine. Ciao.